Bonjour, dans cette vidéo on va harmoniser un morceau un petit peu plus euh, difficile que Let It Be, que j'ai harmonisé dans une autre vidéo, ah, on va harmoniser ça en tierce, et on va faire ça sur le morceau I'm Yours de Jason Raz, qui est très prisé, très connu, très souvent joué. Euh, donc on attaque, ce qu'il faut d'abord faire c'est s'assurer qu'on a les bons accords, ensuite jouer mélodiquement, enfin, instrumentalement la mélodie, et ensuite Rajouter une autre voix qui suit, on dit en homorythmie, c'est-à-dire avec exactement le même rythme que la voix principale, que la mélodie principale, mais avec un intervalle de tierce plus grave, ou ça peut être aussi de sixth plus grave. C'est parti, donc Amiors, ça commence comme ça, c'est en Si majeur. Ensuite on a le degré 5, c'est un c'est un Fa dièse majeur, on peut jouer comme ça. Ensuite on a un Sol dièse mineur, le degré 6, et ensuite un Mi majeur, le degré 4. Donc c'est 1, 5, 6, 4, en Si majeur. À la guitare ça change pas beaucoup de Do majeur, c'est à une case juste à côté. Sur un piano ça change pas mal, parce qu'il y a beaucoup de touches noires tout d'un coup. Donc voilà, il faut bien qu'il y ait des avantages à la guitare. Donc on fait le, on va faire le couplet et on va donc faut écouter le morceau, faut regarder les paroles pour savoir combien de syllabes il y a et puis ça fait ça la mélodie. Et ça reprend, donc c'est euh, Si majeur. Ensuite on a Fa dièse majeur. Le degré 6, donc Sol dièse, mineur, Sol dièse mineur. Et le degré 4, Mi majeur. C'est parti, harmonisons cette... Euh, mélodie. donc on va faire ça petit à petit et on va faire la méthode que je propose euh, que je trouve plutôt, plutôt intéressante c'est qu'on va tout harmoniser un peu bêtement en tierce au début et puis après on va corriger en fonction des accords du moment si les notes importantes donc les notes qui tiennent ou les notes qui sont en début ou, ou en fin de mesure ou les notes qui sont au début ou en fin d'un saut mélodique sont bien dans l'accord du moment donc on est sur Si majeur au début harmoniser entière sur la gamme de Si majeur, un peu bêtement, ça fait ça. Est-ce que ça, c'est bien dans Si majeur Presque. Ça, oui, c'est dans Si majeur. Ça, c'est une note qui dure assez longtemps. Alors, c'est plutôt plusieurs notes qui sont jouées vraiment plusieurs fois. Donc, c'est équivalent à une note qui dure longtemps. Et ça, c'est pas dans Si majeur. Par contre, ça, ça le serait donc c'est plutôt ça qu'on va faire on a un intervalle de cartes, mais c'est important de respecter l'harmonie du, du moment qui est l'accord de Si majeur vous avez sans doute remarqué que cette situation elle arrive lorsqu'on a la fondamentale de l'accord dans la mélodie on peut pas descendre d'une tierce et avoir une note qui est dans l'accord il faut descendre d'une carte. et donc là on a bien un Si dans la mélodie qui est la fondamentale de l'accord du moment c'est un Si majeur et donc donc c'est ça notre deuxième mélodie ça marche. Ensuite ça c'est sur le degré 5, hein, Fa dièse majeur. Donc j'harmonise en tierce un peu bêtement. donc quasiment tout qui marche, la note d'arrivée qui tient pas mal et qui est dans le fa dièse majeur celle-là qui est assez souvent jouée, qui est aussi dans fa dièse majeur par contre la toute première non et comme c'est la première note de la phrase, c'est important qu'elle le soit donc on va plutôt faire ça cette note, elle n'est pas dans fa dièse majeur mais on va quand même lui rajouter comme deuxième voix donc ça c'est la mélodie principale, et ça c'est notre deuxième voix, il faut qu'elle soit dans Fa dièse majeur. donc ça, ça va déjà mieux sonner et ensuite on a le G dièse mineur donc G dièse mineur il est ici, donc je fais une harmonisation en tierce sans réfléchir donc là j'ai fait exprès de ne pas respecter la gamme, de ne pas jouer diatonique il faut que vous soyez capable de repérer ce genre de son lorsque je sors de la gamme là il aurait fallu, normalement si vous avez l'oreille un peu, un peu aiguisée il aurait fallu que vous, vous disiez "Oula, il y a un truc qui se passe là il y a un mouvement harmonique qui, est pas, qui, est vraiment, qui, fait, qui donne l'impression qu'on sort de la gamme c'est parce que c'est ce que j'ai fait, donc c'était une erreur calculée mais c'était voilà. Si des fois vous vous trompez, ça va sonner comme ça. Donc je refais euh, la vraie euh, harmonis harmonisation entière sans réfléchir. La note de début, on est bien dans sol dièse mineur. Ça c'est la note qu'on entend assez souvent dans la phrase, donc c'est bien dans sol dièse mineur. Et ça non, ça c'est sol dièse mineur, il est là. là. Donc c'est, ça va être plutôt ça la note d'arrivée. Donc ça c'est bien, ça ça fin avec sol dièse mineur. Et ensuite donc Tintin... donc là comment harmoniser ça sur un pardon, sur un Mi majeur c'est la fondamentale, donc on va chercher plutôt la quinte dans les graves donc un intervalle de quarte entre les deux si je fais en tierce bêtement ça fait et ça, ça sonne pas comme un Mi majeur, alors que et donc là je suis toujours sur un Mi majeur et ça fait cette note elle dure assez longtemps donc je vais plutôt suivre le Mi majeur du moment et pour cette mélodie je vais faire ça, c'est ça, cette mélodie c'est tadin alors qu'on est sur Mi majeur ça, ça fait plutôt entendre en fait un, un Si majeur mais la mélodie déjà fait entendre un Si majeur avant qu'il arrive c'est un effet harmonique qui est très intéressant, qui amène une petite tension qui résout au moment où l'accord de Si majeur arrive. Donc ça fait. Vous voyez que quand je fais. Ça dissonne. Et là ça résout. Donc voilà, c'est normal. Cette tension harmonique elle est amenée par, par la mélodie de base. Donc on ne va pas aller à l'encontre. Et voilà, on a la mélodie harmonisée en tierce avec une tierce plus grave. Maintenant, ce que je vais faire, plutôt que de vous proposer une harmonie en sixte euh, que vous devez faire avec la correction, je vais le faire tout de suite en, en direct. Donc là, je vais faire beaucoup plus vite. Euh, je vais utiliser le même procédé que j'utilise tout le temps, c'est-à-dire que je fais tout en tierce. Et puis tout de suite, je corrige pour que ça colle à l'accord. Mais je vais le faire sans trop détailler les choses. Comme ça, vous allez, avoir, vous allez voir à quelle vitesse ça peut se faire. Et surtout, vous allez voir le rendu que ça peut avoir au final. Voilà, et vous pouvez très bien mettre les deux mélodies ensemble, donc la première, la principale, ensuite une tierce plus grave et ensuite une sixte plus grave, c'est parti, je vous montre ce que ça donne. Ensuite... Voilà. et vous remarquez peut-être, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, qu y a, si, quand on met tout, tout ensemble, et eh ben ça ne sonne pas toujours le mieux, il y a peut-être des moments où vous allez vous dire, il y a peut-être mieux à trouver, parce que comme du coup on a trois voix ensemble, ce n'est pas parce que quand on a trois voix qui sonnent bien indépendamment, ou alors avec certains mélanges, la première et la deuxième, et la première et la troisième, que quand on met un, deux, trois ensemble, c'est ce qui sonne le mieux. Ça, il faut bien le comprendre. Donc là je vais corriger un peu de petits de petites choses que j'aurais préféré faire en fait, donc quand on met les trois voix en même temps, moi j'aurais préféré j'aurais préféré ça, plutôt que ça, ça une trop cadence parfaite, alors que quand on avait juste ça, ça sonnait bien ensuite trouve que cet accord de passage, il sonne pas très bien alors que si je fais ça, ça sonne mieux et après ça sonne tout bien je trouve donc voilà, après c'est important de... donc ces choses que je viens de faire là, que je viens de corriger, c'est basé sur mon écoute c'est mon expérience d'avoir harmonisé déjà pas mal de, harmonisé pas mal de... de... de... mélodies et d'être exigeant sur est-ce que ces enchaînements d'accords sonnent bien et font entendre, est-ce que ça correspond à ce que j'aimerais entendre dans, dans l'enregistrement de Jason Mraz avec la mélodie harmonisée Je me pose cette question et je me dis, ah là peut-être pas ça sonne trop classique ou jazz ou je sais pas quoi, dissonant ou trop consonant ou trop rock, et ben, en fonction de ça, en fonction de l'avis que j'ai sur ces harmonisations, et ben je modifie ça. J'espère que cette vidéo qui est un peu plus avancée sur l'harmonisation des mélodies en tierce vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce sujet, de savoir Comment on peut harmoniser une mélodie j'ai fait deux autres vidéos sur le sujet donc une qui explique tous les principes de base que vous avez peut-être déjà vu et une autre où j'harmonise let it be donc une mélodie un peu plus simple que celle-ci je vous conseille d'aller les voir si, pas en, si vous l'avez pas encore déjà fait et mettez un pouce en l'air, laissez un commentaire, partagez la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo